Il vient de nous arriver de sérieux problèmes en Ouzbékistan. C'était compliqué de vous partager tous les détails de cette histoire sur nos réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a décidé de faire aujourd'hui cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Alors en fait, il ne s'agit pas d'une injustice à proprement parler dans le sens où euh, cette histoire, cette affaire part d'une erreur de notre part. Mais ce qui nous pose véritablement problème, c'est la façon dont la police, dont la douane, dont le Conseil National de Sécurité a géré cette affaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est trois frères franco-coréens qui voyageront de France jusqu'en Corée du Sud en voiture depuis 20 mois. Alors ça faisait environ deux mois qu'on était en Asie centrale, c'était une de nos étapes clés de ce voyage. On voulait faire tout un tour de l'Asie centrale en partant du Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan et Ouzbékistan. Et justement, cette histoire commence à la frontière entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. On arrive à la frontière à 15h, tout se passe bien du côté Tadjik. Puis on arrive du côté Ouzbek où ils commencent à fouiller notre véhicule. Alors il faut savoir que dans la plupart des frontières depuis la Géorgie, ils séparent le conducteur et les passagers. Alors ça rend encore plus compliqué le moment de la fouille, notamment de la voiture, avec toutes nos affaires. Il faut dire que la fouille Ouzbek c'est la pire de tous, encore pire que celle de l'Iran, parce qu'ils fouillent tout de A à Z. Ils me font carrément ouvrir le capot, démonter certaines pièces, enlever notamment le filtre à air ou des choses comme ça. Ils retournent toute la voiture sans le moindre ménagement, ils font passer leur chien chercheurs de drogue à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a tellement d'affaires que euh, les douaniers en fait vont nous appeler, euh, François et moi, pour prendre des valises, des sacs à dos, pour les faire passer au scan. Mais le problème, c'est que dans notre voiture et dans nos sacs, on garde plein de petits objets, plein de petits souvenirs qu'on conserve des différents pays qu'on traverse. Les douaniers vont trouver ce qui va être la cause de tous nos problèmes, à savoir une fleur séchée. Cette fleur justement elle est considérée comme illégale en Ouzbékistan donc évidemment on n'en avait pas la moindre idée et ça faisait des mois et des mois qu'on l'avait dans la voiture on avait passé je ne sais combien de frontières avec et ça n'avait jamais posé le moindre souci à savoir qu'en plus c'était la quatrième fois qu'on passait une frontière ouzbèque. il y a tout le monde qui vient qui regarde c'est le cirque total ce qui va me surprendre le plus c'est que je ne savais même pas qu'on avait ça dans la voiture et moi de mon côté je commence à transpirer tu vois je suis euh, en stress j'ai littéralement toute la voiture qui est retournée par terre il y a tout qui est dans tous les sens, toutes les affaires, toutes les bouteilles ouvertes, tout ce que tu veux tu vois et je suis en train de tout remettre dans la voiture je sais que je vois pas mes frères en train de revenir donc je comprends rapidement qu'il y a un problème là il y a une douanière qui parle un peu anglais qui va nous expliquer en fait que il n'y a pas besoin de s'inquiéter ils comprennent qu'on ne savait pas que c'était des narcotiques on a juste besoin d'écrire une déposition comme quoi on ne savait pas de signer et qu'on pourrait partir le soir même. S'ensuit une longue attente, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça n'avance pas et là soudainement il y a deux personnes qui arrivent, un avocat et une traductrice. Donc la traductrice en fait c'est une professeure d'école qui pour la première fois de sa vie rencontre des Français, elle a un niveau qui est euh, très médiocre en fait, elle n'a pas les compétences pour euh, comprendre ce qu'on dit, ni pour traduire. L'avocat en fait, on, a, on comprend rapidement qu'il est là juste pour se faire du beurre et qu'il essaie de prendre avantage de la situation. Évidemment on refuse, on lui dit que de toute façon on n'aura pas d'argent pour payer qui que ce soit et on est vraiment étonné de la tournure que ça prend. Et même la traductrice ne, ne comprend rien, n'écoute pas et surtout... Ne traduit pas ce qu'on dit. Au bout de plusieurs heures, on va finir par arriver à écrire une forme de déposition correcte avec euh, ce qui s'est passé avec notre discours. Et pour nous, c'est fini. Pour nous, on se dit, voilà, on a signé, on a fait notre déposition comme ils nous ont demandé. Et maintenant, on va partir. Sauf qu'à ce moment-là, ils vont nous dire, il faut attendre les résultats d'analyse, les résultats du laboratoire. Et on va être obligé de dormir en douane. Donc en gros, ils nous gardent une sorte de, de garde à vue à improvisée. Donc c'est dans les sous-sols directement de, de la frontière, de la douane. En gros, il y a une sorte de, de salle avec quatre lits dégueulasses où il n'y a pas de porte euh, ni rien. Le lendemain, on se réveille. Comme ils nous l'ont dit, euh, on partirait le matin. C'est pas ce qui va se passer. Ils attendent un appel en fait pour qu'on puisse partir. Après plusieurs heures d'attente, on va finalement pouvoir prendre la voiture et partir de la frontière euh, toujours sans nos passeports. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la voiture, avec euh, toutes nos affaires du voyage et avec tout notre matériel, on a seulement trois places pour nous trois. Donc l'inspecteur Heubek nous informe qu'on doit se rendre à Termez, donc une ville qui est à la frontière afghane et qui est à 200 km de là pour aller chercher les résultats en fait, du laboratoire d'analyse. Au dernier moment, il y a son collègue qui arrive, qui va essayer de faire un abus de pouvoir et qui va sortir sa carte en fait de. sa carte de flic et qui va me regarder droit dans les yeux en essayant de m'intimider et en me disant de dégager. On va tenir bon parce qu'on sait qu'ils sont pas dans leur droit en fait, ils n'ont pas le droit de rouler avec notre véhicule. Donc après plusieurs heures de route, on arrive à Termez et on est là pour recevoir justement les résultats du laboratoire d'analyse. Sauf qu'ils nous disent qu'il faut encore attendre le lendemain que le laboratoire a fini de travailler et qu'on ne pourrait pas avoir ces résultats aujourd'hui. À ce moment-là aussi intervient un nouveau personnage dans cette histoire qu'on n'avait jamais vu auparavant et qui va avoir une grande importance dans la suite des événements. À ce moment-là, on ne connaît pas encore son nom mais ce monsieur s'appelle Monsieur Chorlot. On est forcé par la douane, par la police. De dormir en hôtel. De notre côté, on exige de ne pas payer plus de 5 dollars par personne si on va dans un hôtel. Donc là, on a quand même la chance, il faut l'avouer, d'être tombé sur l'inspecteur Eubeck parce qu'il va être très très patient. Il va appeler plein de gens, appeler des hôtels pour trouver vraiment le prix le, le moins cher possible. À un moment, il va être tellement désespéré parce qu'il ne trouve pas qu'il va nous dire de venir dans son appartement. C'est monsieur Charlot qui va dire à l'inspecteur Eubeck qu'on ne peut pas dormir chez lui mais qu'on doit aller dans un hôtel bien précis. Un hôtel bien particulier, on va s'apercevoir par la suite que le patron de cet hôtel est justement un de ses amis. Donc la première journée, on va absolument rien faire, on va en fait attendre euh, l'appel du procureur qui va euh, justement expliquer les résultats du laboratoire et quelle est la suite de la procédure juridique. Donc cet appel ne viendra jamais, par contre c'est Monsieur charlot qui va venir directement à l'hôtel avec un interprète boiteux et qui va nous demander 1000 dollars. Or là, on est en train d'halluciner, on s'y attendait pas du tout. C'est totalement démesuré compte tenu de la situation. Et en plus de ça, par rapport à ce qu'on nous disait depuis le début, on pensait qu'on allait bientôt pouvoir repartir. Donc là, on refuse catégoriquement. Il n'y a aucun document, rien de signé, aucune information, aucune justification. On lui demande simplement 1000 dollars en pleine nuit, dans l'hôtel, en pleine rue, comme ça. C'est très louche. On essaie de comprendre d'où vient cette décision, mais M. Charleau se contente de répéter en boucle, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Une information très importante à ce moment-là, c'est que on va se décider en fait de contacter l'ambassade de France en Ouzbékistan. Chorleux va affirmer qu'il a déjà contacté l'ambassade. Et non seulement qu'il les a contactés, mais que l'ambassade elle-même dit qu'on doit payer les 1000 dollars. Évidemment, une fois de plus, c'était un mensonge. On contacte l'ambassade qui nous confirme que personne ne les a jamais contactés par rapport à cette histoire et qu'ils ne nous ont jamais demandé de payer ces 1000 dollars. On va mettre fin à la discussion. Ils vont partir de leur côté et nous du neutre. On va contacter l'ambassade. Pour l'instant, on n'a pas de réponse claire vis-à-vis -vis de leur part. Ils nous disent simplement de patienter, qu'ils vont contacter le ministre des Affaires étrangères, Ouzbek, pour comprendre en fait euh, la situation et pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Le consul nous informe également que leur devoir, dans le cas où ils arrêtent des citoyens français, c'est de contacter directement l'ambassade et de les prévenir de la situation, de prévenir également le ministère des Affaires étrangères. Évidemment, rien de tout ça n'a été fait, aucun document officiel n'a été fourni malgré nos multiples demandes. Et monsieur le consul va être très surpris de la situation, euh, spécialement vis-à-vis -vis de cette demande de 1000$ dollars sans aucun document. Il va nous dire que c'est une situation totalement anormale et hors du cadre légal et que pour l'instant, on ne signe rien, on n'accepte rien et surtout, on ne donne aucun argent. Monsieur le consul nous demande également d'être mis en relation avec monsieur Chorlot, avec l'inspecteur Hoybeck, avec les responsables de cette affaire et également avec l'avocat qu'ils ont placé pour être l'avocat commis d'office qui sera censé nous défendre. Mais ces messieurs refusent catégoriquement de s'entretenir au téléphone avec lui et de fournir leurs coordonnées. Donc ce matin-là, l'inspecteur Hubeck pour un peu calmer le jeu et parce que ça fait quelques jours qu'il dort dans sa voiture, euh, va décider de nous euh, emmener en balade pénitentiaire. Et euh, après ça, par contre, on va revoir Monsieur Chorleau avec un nouveau traducteur, parce que le traducteur de la veille, on avait un peu sympathisé, et du coup, il a directement changé. Ce traducteur, donc, qui est le plus boiteux d'entre tous, va nous dire, euh, de but en blanc, en pleine rue, en pleine rue, en dehors de tout cadre euh, officiel et juridique, donne-moi 1000$ dollars. À savoir qu'à ce moment-là, M. Oybek nous avait dit qu'il nous emmenait au Conseil national de sécurité. On pensait qu'on allait enfin pouvoir expliquer notre histoire, expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, on va réussir à passer Monsieur le consul au traducteur pour que M. le consul se rende mieux compte justement de la situation catastrophique et totalement bancale dans laquelle on se trouve. chose un peu marrante, c'est que le traducteur qui parle très mal français va commencer à donner des, des leçons sur la juridiction ouzbek à Monsieur le consul qui va euh, totalement euh, halluciner et qui va vraiment se rendre compte que c'est euh, totalement euh, n'importe quoi cette situation. Donc là ce qui se passe c'est qu'on insiste lourdement pour aller au conseil national de sécurité pour qu'on puisse enfin régler cette histoire finalement il nous y emmène et là on va en fait patienter pendant je ne sais pas combien d'heures peut-être 5 ou 6 heures dehors dans le froid en attendant de rencontrer monsieur le procureur la nuit est en train de tomber, on commence à se dire que c'est bizarre à un moment ils ont essayé d'emmener François tout seul et là en fait on va refuser on va dire qu'on est tous les trois arrêtés qu'on est tous les trois concernés par cette histoire et qu'on veut donc tous les trois aller plaider notre cause a rajouter aussi qu'on faisait que dire de contacter le con, euh, monsieur le consul etc que lui-même devait contacter parce qu'il était euh, en charge de l'affaire Donc monsieur Charleau Ce monsieur faisait que dire Non ce n'est pas moi c'est le conseil national de sécurité Après que le ton s'échauffe euh, Le conseil national de sécurité ben, va fermer ses portes Parce que voilà il fait déjà nuit Et que c'est des fonctionnaires Et on va rentrer à l'hôtel On va se poser dans la chambre Réfléchir pour euh, plaider euh, notre défense Sauf qu'à ce moment là Il va se passer quelque chose d'extrêmement bizarre Et là je vois une voiture qui arrive en bombe Et qui se gare juste devant l'hôtel donc il y a quatre hommes, tous habillés en noir, que j'ai jamais vu de ma vie, qui sortent du véhicule. J'entends quelqu'un toquer, évidemment c'est pas Stéphane du coup. Euh, J'ouvre la porte, mais vraiment euh, juste ce qu'il faut pour voir euh, qui c'est. Donc là je vois trois hommes, dont M. Charlot. Les deux hommes qui l'accompagnent ont vraiment une tête de mafieux. Je suis sûr à 100% que les personnes qui l'accompagnaient n'étaient pas des policiers. Donc je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me répondent qu'ils veulent tout simplement voir si on va bien sauf que ça va pas du tout c'était clairement pour nous mettre un coup de pression pour qu'on paye ces dollars. Alors ouais cette scène effectivement était très bizarre donc on se retrouve en fait dans le couloir donc il y a François et Michel qui sortent de la chambre moi qui arrive par l'autre côté du couloir ils refusent de donner leur identité et de montrer une carte de police. Il n'y a aucun document officiel, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication évidemment déjà c'est des gens qu'on n'a jamais vus. ils ont des têtes pas possibles et là je vais essayer euh, de les prendre en photo euh, Justement pour avoir des preuves Sauf que là ils vont commencer à vraiment s'énerver Ils vont essayer de prendre euh, mon téléphone de force Le ton va rapidement monter Et ça faillit partir euh, Ça faillit dégénérer en fait Et partir en bagarre au milieu de ce couloir Parce qu'il y a monsieur Chorlot qui a essayé d'agripper le téléphone Moi qui lui ai agrippé la main dans la seconde et heureusement, ça s'est un peu séparé à ce moment-là, mais on a bien cru que ça allait dégénérer. Donc euh, voilà, ces hommes étaient clairement venus pour essayer de nous intimider. Donc là, ce qu'ils vont faire de leur côté, c'est qu'ils vont appeler l'inspecteur Heuilbeck pour essayer de calmer la situation. On va se rendre compte à ce moment-là aussi que le gérant de l'hôtel, c'est un ami très proche de Charlotte. La situation va être très très très tendue entre eux et nous. Le lendemain, on retourne au Conseil National de Sécurité. Il y aura le même traducteur que la veille qui sera présent. Or là ce qui va se passer c'est qu'on va aller s'adresser directement à lui, on va lui dire calmement mais fermement qu'on a besoin d'un traducteur en mesure de comprendre ce qu'on dit mais aussi de le traduire parce que là effectivement ça va pas être possible, c'est une histoire qui commence à être assez grave, ça prend une tournure qu'on n'aime pas du tout et on a vraiment besoin de, de quelqu'un qui nous traduise bien C'est ça, ça prend une dimension euh, totalement euh, stratosphérique et voilà le pauvre... C'est un peu humiliant parce que c'est un prof d'école qui a donné des cours de français pendant 30 ans de sa vie. C'est la première fois qu'il rencontre des français et là c'est la, la pire situation. Il va dire lui-même au conseil national de sécurité, à Charleau, au consul, à tout le monde qu'il n'a pas le niveau pour cette situation. Il va aussi nous dire que en fait, c'est monsieur Charleau qui a pris son passeport de force et qui le garde et qu'il n'a pas du tout envie d'être là. Donc effectivement ce traducteur depuis la veille il a essayé de partir. Donc effectivement ce traducteur Depuis la veille Il voulait partir Donc effectivement Ce traducteur depuis la veille Il voulait partir Il a vite remarqué Il a eu l'honnêteté d'avouer que Ça dépassait ses compétences en fait Et euh, malheureusement le pauvre Il y a monsieur Charles Qui lui a carrément confisqué son passeport Donc il était vraiment conçu Et franchement c'est il faisait tout ce qu'il pouvait pour, euh, pour pouvoir s'enfuir en fait. <rire> de et il nous disait il nous disait ça et dès qu'en fait le conseil national de sécurité ouvrait les portes, il allait leur dire, il leur disait "Moi je, je parle pas français, je parle pas français." Donc là, il y avait tous les collègues de monsieur Charlot qui a halluciné parce que monsieur Charlot évidemment leur racontait qu'il avait trouvé euh, la perle rare. <rire> <rire> c'est des bâtards. les gars. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'ils ont appelé un prof d'anglais qui lui pour le coup parlait vraiment couramment anglais donc on a pu vraiment discuter avec lui et dès qu'il a entendu notre histoire il s'est pressé pour, pour venir en fait nous rencontrer de, et discuter de vive voix et comprendre ce qui se passait cet homme euh, était extrêmement sympa, déjà et extrêmement professionnel, il, était, il parlait euh, parfaitement euh, anglais. Il avait déjà eu ce genre d'expérience auparavant, donc il savait à qui il avait affaire. Il connaissait très bien le Conseil national de sécurité. À partir de là, on va décider de lui faire confiance et on va laisser François et lui aller seuls dans le Conseil National de Sécurité. Michel et moi ils vont nous rendre nos passeports et ils vont nous dire qu'en fait on n'était pas concernés de, par cette histoire depuis le début puisqu'il y avait simplement le nom de François qui a été écrit dans leur dossier Donc, ce qui prouve que ça faisait en fait tout simplement 4 jours qu'on était détenus illégalement. Du point de vue de François, il va découvrir que celui qui est en charge de l'affaire au Conseil National de Sécurité, bah, c'est va Ils vont se poser à leur bureau en fait il n'y aura personne d'autre. Donc euh, le même homme qui venait la veille nous intimider dans l'hôtel avec ses quatre hommes de main, le même homme qui prétextait ne pas vouloir répondre au consul, euh, etc. En disant tout... d'appeler le conseil national de sécurité alors que c'est lui, du fait qu'on ait mêlé euh, monsieur le consul et le ministre des affaires étrangères euh, Ouzbek, et du fait également que ça se passe maintenant dans le cadre légal du conseil national de sécurité, le montant va diminuer de 400 dollars quand même, passant de 1000 dollars, à 600 dollars. Lorsque François va demander des explications quant à ce montant, pourquoi on lui demandait 1000 dollars la veille encore et pourquoi aujourd'hui on lui demande 600 dollars, ils vont contenter de beauté en touche en fait et le traducteur va lui dire effectivement cette histoire n'est pas claire mais profites-en si on ne te demande que 600 dollars, saisis cette occasion et il vaut mieux pas en fait insister sur ce fait et demander des clarifications au risque de voir le montant euh, exploser en fait. Quand on entend ce montant, on est, euh, ben on hallucine totalement, enfin c'est n'importe quoi, 600$, dollars c'est excessif. Sauf que ça va être un montant confirmé comme étant le minimum par euh, Monsieur le Consul et par le Ministre des Affaires étrangères. François ne va rien signer, ne va rien payer évidemment pour justement pouvoir partager les informations avec nous. Et justement eux, ils vont essayer de lui mettre une pression pas possible pour l'obliger en fait à s'engager à fournir cette somme sans qu'on ait, euh, qu ait toujours aucun document officiel alors que ça fait plus de 4 jours qu'on a été arrêté sans qu'on ait aucune garantie en plus de ça il y a une obligation légale de leur part de nous laisser être en contact constant si on le souhaite avec le consul et l'ambassade à maintes reprises il va demander de joindre le consul pour lui faire part de ses propos de lui donner des nouvelles quant à la situation et évidemment ces messieurs vont refuser et vont lui dire donne nous ces 600 dollars voilà on va avoir un un gap un peu de quelques heures euh, sans qu'il ne se passe rien et le soir même on va retrouver Charles le l'inspecteur Hebeck et le traducteur qui enfin pour la première fois de cette histoire en cinq jours ont un papier, un document officiel à nous montrer. Donc pareil on va pas le signer, ça dit en gros que si on paye les 600$ l'affaire est terminée, l'affaire est close et on est libre de faire euh, tout ce qu'on veut. On va rien signer, pour être sûr, on va prendre des photos de ce papier, on va l'envoyer directement au consulat. Là, on vous passe les détails, mais en gros, c'était une grosse galère parce que euh, l'inspecteur et Charleau, particulièrement, ne voulait pas s'entretenir avec le consul, ne voulait absolument pas qu'on prenne aucune photo en fait, de ce document, sauf que nous, on leur disait tout simplement qu'on n'allait rien signer tant qu'on n'allait pas fournir toutes ces informations à l'ambassade pour avoir une vérification. C'est ça, à chaque, à chaque petite étape, en fait, il y avait des petites frictions, mais à chaque fois, on insistait, on insistait, on insistait. Et là, en l'envoyant au consulat, à l'ambassade, on découvre qu'il ne s'agit pas d'une amende à proprement parler, mais qu'il s'agit d'une libération sous caution. C'est-à-dire qu'en payant ces 600 dollars, mon frère, donc, qui est concerné juridiquement, va pouvoir être libre de ses mouvements jusqu'à l'attente euh, du jugement officiel. C'est-à-dire qu'il doit rester trois mois sur le territoire ouzbek en attente du jugement final. Donc évidemment, euh, on refuse catégoriquement. Et là, euh, Stéphane et moi, on est tout seul. On reçoit le message du, de l'ambassade. Qui, qui nous explique ça, et non seulement il nous explique ça, mais il nous dit qu'on doit respecter ça. Et... En fait, et ouais, voilà, il nous demande en fait tout simplement de respecter la procédure, et est on ça. est vraiment étonné que finalement au début, ils étaient très compréhensifs, et ils ont toujours été d'accord avec nous, avec tout ce qu'on leur a expliqué. Ils nous ont confirmé eux-mêmes, depuis le début, que ce qui se passait était anormal, que ces messieurs ne respectaient pas la loi, que cette situation c'était n'importe quoi. Et ils ont essayé de, de tout faire pour qu'en fait on puisse avoir des documents officiels mais dès qu'ils ont contacté le ministère des affaires étrangères ils se sont tout simplement pliés on a vraiment eu cette mauvaise surprise et là en fait ce qu'ils nous disaient tout simplement c'est donner ces 600 dollars comme ça, vous n'irez pas en prison pendant trois mois et vous serez libre. Si vous ne les donnez pas, vous serez en prison pendant cette attente. Et ensuite de ça, dans trois mois, il y aura un jugement officiel qui aura lieu. Et là, en fait, on aura une nouvelle condamnation. Et nous demander tout simplement de respecter cette procédure et de rester sur le territoire ouzbek jusqu'à ce jugement. je suis toujours dépendant au centre national de sécurité. j'ai eu le consul juste avant le téléphone. Ouais. En gros, on vient fait court. Ils m'ont dit, vas-y, tu payes, et c'est bon pays, tu peux le j'ai appelé le consul, et il m'a dit euh, qu'il a parlé au ministère des affaires étrangères et que euh, non, ce n'est pas le cas, que euh, là, on, on, je peux payer pour être libre, mais il y aura quand même un jugement et je dois attendre le jugement. Donc, euh, je ne peux pas me casser de l'équipement demain, quoi. C'est ça, même s'il si a évoqué la possibilité, sans aucune assurance, mais la possibilité d'avoir un jugement euh, accéléré, à savoir en trois semaines ou un mois au lieu d'une attente de, de trois mois, c'est ça éventuellement, déjà, on ne peut pas le croire, on ne peut pas croire cette information parce que pareil, il n'y avait aucun euh, document officiel et aussi parce que euh, voilà, dans cette affaire, vous l'avez compris, mais à chaque fois qu'on parle de délai, c'est mensonger en fait. On ne peut pas faire confiance à l'Ouzbékistan sur ce côté-là et d'autant plus que si on attendait trois semaines, euh, notre visa était euh, totalement fini parce que notre visa d'un mois, ça faisait déjà euh, une semaine qu'on était là, du coup, nous deux, euh, Stéphane et moi, on était forcé de quitter le territoire alors que mon frère se serait retrouvé euh, euh, voilà, tout seul et c'était totalement inacceptable comme situation comme euh, on ne l'envisageait même pas une seule seconde on a fait part voilà, de notre refus euh, catégorique à monsieur le consul Il y avait quelque chose aussi qui était vraiment pas clair dans cette histoire, c'était que Chorlot et tout le Conseil National de Sécurité, l'inspecteur, les douaniers, etc. nous affirmaient dans le blanc des yeux que si on payait ces 600$, dollars, notre affaire était classée et qu'on pouvait s'en aller. Pour en avoir une preuve, on les a même enregistrés secrètement en train de tenir ces propos. Mais en même temps, le consul et le ministère des affaires étrangères nous confirmaient que c'était impossible et que ce n'était qu'une libération sous caution et qu'il fallait bel et bien attendre jusqu'au jugement. Donc en gros, il y avait deux entités juridiques officielles qui se contredisaient sur les mêmes propos. En même temps, il y avait aussi des avocats qui essayaient bien sûr de prendre avantage de la situation. Concrètement, ce qu'on décide, Stéphane et moi, dans la perspective justement de ne pas laisser François aller en prison et au moins déjà avoir cette libération sous caution c'est de payer ces 600 dollars par contre le gros problème avec ça c'est qu'on ne les a pas à ce moment là on n'a pas du tout déjà on avait eu des problèmes de des gros gros problèmes de voitures au Tadjikistan c'était vraiment une des journées les plus stressantes de ma vie parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer on n'avait pas de nouvelles de François, il était coincé tout seul au conseil national de sécurité nous on voulait accepter en fait de payer ces 600 dollars pour le libérer comme expliquait Michel mais on ne les avait pas donc là on vous a partagé tout ça et d'ailleurs on a reçu énormément de messages de soutien, d'encouragement, il y en a même euh, pas mal qui nous ont envoyé des dons pour nous soutenir financièrement et nous aider à nous sortir du pétrin. À 14h on a reçu un appel ils nous ont dit que à 15 h s'ils n'avaient toujours pas l'argent ils allaient mettre notre frère en prison donc là je vous laisse imaginer c'était le gros stress on était en sueur. je roulais à fond dans toutes les rues de la ville on essayait tous les distributeurs on avait que des problèmes les distributeurs ne marchaient pas il n'y avait pas euh, d'argent dans les distributeurs notre carte ne passait pas etc et en gros la tension était vraiment à son comble euh, c'était vraiment le, le stress absolu c'était problème sur problème je vous passe les détails mais heureusement qu'on est tombé sur ce traducteur car c'était vraiment je pense le mec le plus déterminé de tout l'Ouzbékistan et c'est grâce à lui qu'on a pu s'en sortir parce que autrement ils auraient voulu nous faire attendre pendant plus de trois jours pour pouvoir finalement faire ce paiement. Il a vraiment rien lâché, il a tout fait pour qu'on puisse payer. Monsieur Chorlot comme par hasard ne répondait pas au téléphone, n'envoyait pas les, les coordonnées bancaires et finalement on a réussi à payer, avoir la preuve de ce paiement, on est retourné au conseil national de sécurité et finalement il a réussi à récupérer son passeport et avoir ce document officiel. Mais l'histoire n'était pas finie parce que tu avais toujours ce flou en fait juridique si c'était une amende payée et l'histoire était finie ou si c'était simplement une libération sous caution et on devait rester sur le territoire. Légalement, juridiquement, c'était plutôt la deuxième option. On va décider de sortir au plus vite de l'Ouzbékistan pour être sûr vraiment à 100% euh, qu'on s'en sorte. Mais avant ça, il y a le traducteur justement qui nous a accueillis chez lui. Il nous a accueillis comme des princes, il voulait vraiment que la dernière chose qu'on voit de son pays euh, ce soit son hospitalité et sa famille. On en est vraiment reconnaissant et ça, on, on ne l'oubliera jamais ce qu'il a fait pour nous. Le lendemain, euh, j'avais vraiment euh, envie de prendre aucun risque, en fait, que mon frère soit bloqué sur le territoire. Là, j'ai qu'un objectif en tête, euh, par peur non plus du Conseil National de Sécurité, mais plutôt peur de Monsieur le Consul et surtout du ministère des Affaires Étrangères, ouzbek qui contacterait des frontières et donnerait justement nos, nos noms, nos passeports pour nous bloquer aux frontières. C'est ça, parce qu'on a vraiment cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. En fait, on n'a aucune garantie de pouvoir sortir. Là, on se base simplement sur les propos oraux du Conseil National de Sécurité qui, je le rappelle, n'ont pas arrêté de mentir depuis le début donc autant vous dire que ce n'est pas les, les gars qui inspirent le plus confiance. Donc on va faire je ne sais combien de kilomètres à partir de Termez donc qui est à la frontière entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan jusqu'à Tashkent, la capitale, qui nous ouvre ensuite les portes vers la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Donc jusqu'à la dernière minute les gars, on a, le, on a ce stress là, on n'a aucune garantie, on ne sait pas comment ça va se passer. Et là, on arrive à la frontière ouzbek, donc il sépare une nouvelle fois le conducteur et les passagers. Heureusement, ça se passe très bien de notre côté. On arrive au Kazakhstan, on est soulagé. On attend Stéphane, on se retrouve, on va à Chimken, donc juste la ville la plus au sud du Kazakhstan. On est extrêmement soulagé. Et voilà, je tiens quand même à, à rappeler que c'était une erreur de notre part de base. Évidemment, on ne savait pas. Mais ce qui nous énerve et ce qui nous concerne véritablement dans cette histoire, c'est la façon dont cette affaire a été gérée. Que ce soit par les tentatives d'abus de pouvoir, par les tentatives d'extorsion, cette différence entre les 1000 et les 600 dollars, tout le flou juridique, tous les documents qui n'ont pas été donnés, tous les mensonges aussi, c'était extrêmement compliqué à gérer cette situation. On s'en est sorti du mieux qu'on pouvait, on ne s'est jamais laissé faire. Évidemment, on ne vous a pas raconté tous les détails, on vous a un peu expliqué le gros de l'affaire, euh, les éléments les plus importants. C'est vrai que c'était euh, vraiment euh, difficile psychologiquement ces ouais. quelques jours et euh, aussi on voyait pas vraiment le bout du tunnel, on n'avait aucune garantie, on ne savait pas vraiment ce qui se passait et à chaque fois ça prenait des proportions qui étaient de, de pire en pire. Et surtout euh... le fait d'être dans un pays étranger. Des histoires comme ça, il en arrive tous les jours. Il y a des sortes, beaucoup d'abus de pouvoir dans ce pays, c'est pas seulement euh, envers nous, on n'est pas un cas euh exceptionnel ça arrive même à des citoyens ouzbeks. c'est un pays très très strict les gars je peux vous dire que franchement au vu de la situation on s'en est très bien tiré et d'ailleurs je tiens vraiment vraiment à vous remercier de tout mon cœur parce qu'on a reçu énormément de messages d'encouragement de soutien beaucoup ont essayé de faire tout leur possible pour nous venir en aide il y en a qui nous ont même aidés financièrement et c'est grâce à vous qu'on a pu vraiment sortir de cette situation donc on est vraiment reconnaissant les gars merci à tous pour votre aide c'est vrai qu'en ce moment on a traversé euh, des épreuves un peu difficiles. on a eu pas mal de galères ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau mais on est reparti on est toujours motivé donc on espère revenir très vite avec des contenus plus positifs notamment un reportage qu'on a tourné au Kyrgyzstan sur le sport le plus fou qu'on ait vu de notre vie.